Cette chaîne est dédiée notamment euh, aux histoires paranormales, aux expériences paranormales. Euh, donc si, si vous aimez le sujet, le sujet, si vous êtes passionné par le sujet, vous pouvez toujours vous abonner. Ou si vous avez des questions, des commentaires, etc. Euh, vous pouvez toujours commenter les vidéos. Et ou aimer les vidéos si vous avez envie de dire grand chose. Donc euh, voilà, faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce qui, ce qui vous plaît. Voilà, euh, j'ai un peu bafoué mon ordre chronologique euh, dans le sens où je reviens euh, dans, cette, dans cette grande chambre euh, où je me retrouvais souvent seule. Euh, dans cette grande chambre, il y avait un escalier avec un balcon euh, où on savait simplement passer avec une porte-fenêtre. Et moi, en été, quand il faisait très chaud, je prenais mon matelas et j'allais le déposer sur le balcon et je m'endormais en regardant les étoiles. En regardant les étoiles, euh, je pensais souvent à la vie en général, euh, euh, comment ça se passait, comment ça se comment, comment... Je me posais plein de questions sur la vie, voilà. Peut-être même trop. Euh, et puis j'ai développé à ce moment-là une croyance en des extraterrestres. Euh, des extraterrestres vivant sur une autre planète je me, je me demandais, ben, tiens, euh, où est-ce qu'ils pourraient être, comment est-ce qu'ils vivent comment est-ce est que, comment, comment est que physiquement, à quoi ils pouvaient ressembler, etc, etc Bref, je me posais plein de questions là-dessus et au fond de moi, j'ai développé un espèce de désir de les appeler euh, pour qu'ils viennent me chercher et me, me, me, me, me faire partir du lieu où j'étais tellement que j'étais mal euh, dans mon lieu de vie, dans mon relationnel avec mes parents, dans, dans mon relationnel avec, euh, avec l'école, etc. Enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas dans ma vie. Et donc je me suis vraiment tournée euh, vers le ciel, vers le ciel de manière globale. Donc tout ce qui est euh, les esprits, euh, les extraterrestres, Dieu, tout ça. Je me suis vraiment emmurée là-dedans parce que c est, c est, c est, ça, devenait, ça, ça devenait vraiment ma bulle d'oxygène par rapport à ce que je vivais dans le concret, donc avec mes parents, avec l'école, etc., etc., etc. Et puis, euh, là encore, une fois, entre le rêve et le sommeil, je euh, commence à entendre euh, des esprits parler entre eux à propos de moi. Euh, et ces esprits... Euh, me disait euh, qu'il qu fallait qu'ils prennent avec eux. Euh, moi, dans ma tête, je me dis, chouette, je vais partir de la Terre, je vais, euh, je, vais monter dans, je vais monter au ciel, je vais voir l'univers, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais quand même entre 12 et 13 ans. Euh, et, euh, et je les écoute, je les écoute. Ils parlent de moi. Euh, ils me disent euh, que je vais avoir du mal, qu'ils viennent me chercher euh, et, euh, et finalement, euh, cette présence partent dans un ailleurs euh, Et puis, je vais avoir une... dans mon esprit, je me dis Mais tiens, si je regarde les étoiles, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de regarder les étoiles avec moi donc bizarrement, c'est comme si quelque part il y avait eu une connexion qui s'était faite avec quelqu'un qui justement en même temps regardait les étoiles. Euh, C'était une voix d'homme et euh, qui me disait « on va se retrouver ». Moi dans ma tête je rigole et je réponds euh, « pas possible, euh, tu ne me connais pas, tu sais pas comment je suis, physiquement tu sais pas à quoi je ressemble ». Et il me répond euh, « et confiance au destin, on se verra ». Euh, je, je commence à devenir sceptique par rapport à ce que je viens de dire et, euh, et je lui demande où il vit, euh, il me dit qu'il vit loin et à ce moment-là j'ai commencé à faire confiance au destin, je me dis ok, on va faire confiance au destin et en même temps euh, pour aborder un autre sujet et calmer un peu mes esprits parce que ça me traumatisait fortement euh, je lui ai demandé ce qu'il faisait sur le moment même et il m'a répondu qu'il regardait les étoiles